Hello tout le monde et bienvenue dans cette vidéo pour parler d'un mot et une histoire du coup à propos du mot. Le mot d'aujourd'hui, ce sera bras droit. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi ce mot-là Parce que récemment, en fait, j'ai euh, choisi de faire un peu une sorte de coming out et euh, une bifurcation personnelle, on va dire, où du coup, vraiment ben, euh, je suis designer, euh, je fais de l'accompagnement plutôt orienté projet. Et je me suis rendu compte qu'en fait, après plein d'années, j'avais plutôt une démarche d'être dans l'accompagnement de personnes en particulier. Et notamment, du coup, des personnes qui sont plutôt les dirigeants. Soit les dirigeants euh, de, de structures type euh, TPE, PME, soit des dirigeants plutôt euh, type CEO, euh, start-up, euh, plutôt profil entrepreneur, ou sinon des dirigeants qui sont intégrés dans des -dire ou dans des Comex, dans des, euh, dans des grands groupes. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte que j'adorais être vraiment un peu comme, euh, comme le, la paire pensante et la paire dans l'action aussi avec ces personnes-là. De me dire, tiens, euh, on peut ensemble venir se poser des questions, on peut ensemble venir réfléchir à des, à des choses. Moi, si jamais j'ai des solutions qui me viennent en tête, si j'ai des expériences, si j'ai des ressources, des outils, des personnes que je connais, je peux lui apporter ça. Et puis, on va pouvoir euh, déclencher des choses que lui tout seul n'aurait pas réussi à faire et que moi tout seul, j'aurais pas réussi à faire non plus. Et en fait, euh, le terme bras droit, euh, c'est vraiment un terme qui, pour moi, a cette, euh, plein de connotations différentes. C'est pour ça que je vais vous lire après quelques petites euh, des histoires possibles qui peuvent expliquer le terme. Euh, mais moi, comment je vois la chose euh, Après qu'on m'ait posé plusieurs fois la question, l'une des phrases qui marche bien, c'est de se dire que euh, dans chaque organisation d'entreprise, il y a un numéro 1 et que ce numéro 1 a besoin d'un numéro 2. Et que euh, le numéro 2 a besoin d'un numéro 1. Voilà. Et euh, on pourrait s'imaginer que tout le monde va être le numéro 1, le calife à la place du calife. Euh, et au final, moi, je me suis rendu compte, après pas mal d'années, euh, une dizaine d'années à travailler justement, euh, avec beaucoup de types d'organisations différentes, à différents types d'échelles, je me suis rendu compte que là où j'étais le mieux, euh, un peu ma zone de génie, ma zone d'efficacité, de, d'efficience, c'est quand je suis numéro 2. Parce, euh, parce que monter une organisation, monter un mouvement, être leader d'un sujet, être leader d'un secteur, avoir une forme d'ambition par rapport à son projet qu'on va ouvrir aux autres, être capitaine du bateau, c'est une vraie posture que j'ai pratiqué à ma moindre échelle, mais où je me suis rendu compte que ce n'était pas spécialement ce que je cherchais. Par contre, participer à l'aventure d'un de ces projets, permettre d'accélérer, permettre de régler les problèmes, permettre de décoincer là où il y a des zones de friction, là où il y a des nœuds, ça, ça me stimule à fond. Et je pense que c'est typiquement ce profil de bras droit. Alors, après, bon... Bon, ma petite interprétation personnelle et euh, l'intention pour laquelle je veux vous partager ça aujourd'hui. Je vais vous lire euh, euh, un petit peu des, des origines d'où ça peut venir. En grosse synthèse, après vous pourrez aller regarder sur les internets, vous pourrez demander à ChatGPT aussi, c'est ce que, ce que j'ai fait pour le coup. Voilà, J'avais gardé un petit article que je partage aussi avec la vidéo, mais je vais aller regarder sur ChatGPT. Euh, en gros, euh, une des théories courantes euh, par rapport au bras droit, c'était l'époque médiévale. Et on avait donc euh, le roi, qui était plutôt droitier, parce que c'était surtout euh, sur le bras droit qu'on portait l'épée, rangeait son épée dans le fourreau gauche. En fait, à sa gauche, il y avait personne euh, qui était là et qui pouvait potentiellement, en cas de danger ou quoi que ce soit, venir sortir l'épée du roi de son fourreau avec son, sa main droite. Donc c'est le bras droit du roi qui est à sa gauche. Intéressant. C'est une interprétation. Une autre théorie, ce serait du monde militaire, où du coup on, avait, euh, on a le commandant qui avait un assistant à sa droite chargé de transmettre, ces ordres au trou. Donc vraiment, il y a des ordres qui sont donnés. Dans le monde de, que je vois de l'entreprise, ce ne serait pas forcément le côté très descendant, top down, du dirigeant ultra, ultra puissant et paternel. C'est plus le côté de la personne qui, dans tous les cas, doit à un moment donné mettre une impulsion, donner une orientation, une dynamique, une tension, notamment aussi liée à la vision qu'il va proposer à son organisation, qui n'est peut-être pas suffisamment claire, pas suffisamment partagée pas décliné suffisamment euh, concrètement et de manière opérationnelle pour les équipes, du coup mal comprise. Et c'est là où du coup le numéro 2 ou cet assistant qui est à sa droite peut permettre de bien communiquer, de bien transmettre les informations, la vision et la stratégie aux équipes. Voilà, hum. ça c'était autre, un autre cas. Après j'ai quand même demandé est-ce qu'il n'y a pas des définitions qui sont, euh, qui sont un petit peu moins euh, connotées euh, militaires ou euh, connotées euh, voilà, guerrières et là, du coup, j'ai eu euh, le, le côté plutôt penchant religieux, où on a Jean, l'apôtre de Jésus, qui est représenté à sa droite. D'où l'expression euh, « bras droit » pour désigner une personne de confiance et d'importance. On a aussi la notion de « main droite », qui est souvent associé, c'est plus ce côté symbolique, mais la main, la main droite plus associée à la force et à la puissance. Et donc, du coup, dans cette optique, le bras droit d'un dirigeant, bah, en fait, c'est le côté « force et soutien ». Peut apporter euh, ce bras droit. Et puis, euh, une dernière version, euh, euh, donc, tac, tac, qui occupe une position importante et influente dans son train euh, euh, La droite, c'est aussi euh, associé à quelque chose de valorisant culturellement dans pas mal de cultures. Et la gauche, par ben, des fois, on dit que tu es gauche ou que tu es maladroit. C'est quelque chose qui est même, des fois, encore plus loin que ça, considéré comme étant impur. Euh, alors que le bras droit, et donc la droite est plus associée à quelque chose de vraiment euh, supportant et de qualité. Voilà, après, toutes ces théories, c'est purement, euh, purement spéculatif. Euh, je n'ai pas spécialement du coup pris le temps d'aller sourcer euh, des choses plus en profondeur, et de faire vraiment euh, l'étude du mot euh, dans, sa, dans sa définition la plus, la plus profonde. Mais, en tout cas, ce que j'en retiens et que je voulais euh, développer un peu et ouvrir dans cette vidéo, c'est que le bras droit peut être actuellement très connoté euh, politique, euh, euh, commercial, euh, et donc euh, quelque chose du monde des affaires. Le monde des affaires, voilà, un petit peu le business, un petit peu toutes ces, euh, ces choses-là. Et, euh, et donc, euh, des fois, on a aussi eu des exemples dans les, dans les médias de, de bras droit ou de, de, de, de numéro 2, qui était un petit peu fourbe, qui était un petit peu dans l'illégalité, qui euh, guidait euh, de manière un petit peu... Euh, détourné, le côté un peu mafieux aussi. Voilà, il y a ces connotations là ou le côté forcément, euh, le bras droit, c'est quelqu'un qui a déjà dirigé beaucoup d'entreprises, qui a eu des énormes entreprises, euh, qui a eu beaucoup de business, qui du coup est en costard, qui a plus que la cinquantaine, qui est vraiment en place euh, de manière sociale, un petit peu dans une dans une haute classe. Et je ne dis pas qu'un bras droit ne peut pas être ce type de profil là. Euh, je voulais juste ouvrir l'idée que euh, bras droit, en fait, euh, peut potentiellement encapsuler beaucoup plus de, de signification et de sens et peut ouvrir, en fait, euh, sur des perspectives que je trouve très intéressantes, euh, notamment sur le fait de réduire euh, la frustration que peut avoir, des fois, un dirigeant. Euh, et c'est souvent dans ces situations-là où je me suis retrouvé à travailler avec eux, c'est de se sentir seul, en fait, en tant que dirigeant, que ce soit dans une entreprise de 5, 20 ou 200 personnes. Ou même, des fois, dans des grands, grands groupes, on a des dirigeants qui vont se retrouver plutôt isolés, qui ont l'impression d'être seuls. Ils ne sont pas seuls, mais en tout cas, dans leur niveau de réflexion, sur ce qui les préoccupe au quotidien et ce qu'ils doivent piloter, les questions qu'ils doivent se poser, les, les, la complexité qu'ils doivent traiter, des fois, ils se sentent seuls. Souvent, c'est là où ils vont, du coup, faire appel à des consultants. Ou euh, ils vont faire appel à des différents types de, de prestataires ou d'expertises ou de conseillers. Euh, le côté bras droit, c'est au-delà de pouvoir être consultant, c'est vraiment d'arriver à tisser un lien humain, sincère, authentique, assez fort, de proximité avec le dirigeant, d'être dans le total respect de ce que le dirigeant est en train de faire, c'est-à-dire d'arriver à... -dire de, Insuffler souffler une dynamique, un mouvement au quotidien pour qu'une entreprise puisse con continuer à évoluer, qu'elle soit nourricière, bénéfique pour toutes les personnes qui sont embarquées dans le bateau. Il euh, y a un haut niveau de responsabilité, un haut niveau de risque, donc il y a un énorme respect à avoir par rapport à ça. Et du coup, se dire, je vais me mettre en numéro deux, je vais me mettre en bras droit au service de, du dirigeant, au service de son entreprise, dans des intérêts, des intentions qu'on partage, et c'est là où je trouve que c'est intéressant d'ouvrir justement le champ du bras droit qui n'est pas juste sur l'intérêt des affaires ou un intérêt politique, personnel, limite centré sur l'ego du dirigeant, mais plutôt justement de le prendre dans l'autre sens, de dire on n'est pas centré sur le dirigeant, on est centré sur les préoccupations du dirigeant, ce que le dirigeant a envie de faire comme intention. Et donc ça ne veut pas dire que n'importe quelle personne peut être bras droit de n'importe qui, parce que justement il y a un rapport intrinsèquement humain, euh, émotionnel, euh, et un rapport à la vulnérabilité aussi qui doit euh, se, se faire entre ces deux personnes. Donc c'est vraiment un peu une sorte de, de mariage, quelque part, euh, qui doit s'installer. Euh, Donc il euh, y a une notion de sensibilité aussi, euh, d'intuition qui va se faire pour pouvoir tisser ce lien entre le bras droit et la personne qui est plus euh, sur, la, sur la direction, sur le, le leadership euh, de ces démarches et de l'organisation. Voilà, c'était pour ouvrir un peu sur, euh, sur ce champ du bras droit qui, des fois, il y a un mot qui peut faire peur, des fois, il y a un mot qui est très stimulant pour d'autres, et très souvent, un mot qui est assez euh, mal compris. Et moi, le premier, au moment où je me suis dit « Tiens, je vais m'intéresser à ce mot », ça restait quand même assez flou pour moi et assez connoté de manière négative. Donc voilà, c'était une simple ouverture. Un mot, une histoire. Euh, J'espère que ça vous a apporté des billes. Vous avez l'article euh, extrait de ChatGPT qui euh, est réécrit quand même un petit peu pour compléter euh, directement en lien avec la vidéo. Et euh, si jamais vous avez des rebonds ou d'autres points de vue, d'autres perspectives par rapport à ce terme bras droit, ben vous êtes les bienvenus pour euh, me partager un petit peu vos, vos points de vue.